Bote bandeko balandi ya les avertis. Tosa awa uh, le loza le, le 2 janvier 2021. Donc, ça dit la première émission a année oyo to bandi ya 2021. A uh, émission oyo, et à concept concept à concept à oyo to bengi. La combo ya polé. Tolobi polé ezala. Que la lumière soit. Polé ezala. Que la lumière soit. Ezali concept ya Sika. O est remplacé quasiment. N'est-ce pas? Et mission na biso. O to solo na bon zambé. Après avoir recapé ba idé. Yabandeko. O to dans un katia groupe. Tomo na ki ke. Tout ce qui toujours une émission à se toujours dans le cadre, n'est-ce pas? Il y a qui est politique, mais une mission à bissau, combo n'ango, à partir de l'élo, écomie na combo ya pour les ézala que la lumière que la lumière soit. Ézali, une dire, au yo pour continuer ça toujours dans le cadre, n'est-ce pas? Il y a vérité, il y a parole. On a mis groupe, on a les avertis. Et puis, comme d'habitude, le week-end, on a mis un peu a mis un peu on a mis un peu de paix, on a mis de a puis, on a une chaîne de a a chaque mercredi à 20h juste toujours thème e est et puis dans concept où ya a un concept il y a chaîne so de en question en rapport avec macabre mission n'a kuna syko, ba réponse n'ango, nan na ya chaîne les averti. ou bien dans la chaîne de la politique dans cadre réellement il y a que la lumière soit. Élisa qui est important, mais qu'a qu'ont réellement, expliquer euh, réellement expliqué, important. bandeko déco dabiso que comprendre ma puisque je sais que vous mingi Émission tout ça là. introduction, je veux dire introduction. Na émission, oh tu ou ba pense que message na bango par rapport il message na tindela de qui bango et na lobi a djab merci na participation na bango. Bo bi biso to zan na façon muso travaille. to travailler. Toza toile to to ali ba secteur T. Bo ali secteur T, ali secteur T oyo que gourou moko bo za la kawana, yem to sala makambounon son nom c'est pas ça. Mais toi a besoin de fois aussi qu'au faire participer bandeko. Ou ba sakana Na, ba, Pourquoi? Puisque dans bah, le français, du di choc d'idées jaillit la lumière, c'est-à-dire lumière, lumière qui qui est une idée Mais deux vaut mieux qu'un, que bah, mi, bah, mieux que Et puis, y là où deux ou trois sont réunis à mon nom. Je suis là Et l Tango to sangani ensemble la combo à Yeshua, Yeshua Pazawana. Mais tellement, yemoko pe soa lobi. Elangeza tellement mon nene me basali baza mouke, alobina biso, prions le Seigneur afin que yemoko maître yabila ya a tinda basali na ye. Yango twa loba lelo liso awa, so oyo, aza mwana nzambe de vrai. Ma kambo to sala, soyo monique, ozana, Question. Vous avez contacté le numéro Zawana, l'adresse est le Vous avez par rapport à ce que nous faisons. Ceux qui ont bi, compris Bissot par rapport à la vision, Bengabissot, vous avez expliqué dit dit vous avez dit vous je vais vous question. biso vous prêt yako communiquer avec par rapport à Moussa nzambe, puisque nous croyons que même Yemoko Yeshua, pour avoir mis sa moto, il faut ki tu aies mis sa C'est-à-dire na ye, a mis sa mukili pour avoir mis moutu afin que Yonangaï, le lotobi, ki sa moto à la batu. Il y a un des nyon sou a bisika bisso, bisikanyon sou zali, mbo kanyon so zali, sou zali mwa nan nzambe. Ou bien Oyo Kaka Komba nzambe mena no sala la expériens personnel nan Nzambé te na sabino lelo, toali ko sabido oportunite. Ya koye ba Yeshua de vrai. O ki 2020 et sili, na ane 2021. Nzamba sali ma bing na katyabo moina yo, me yo elo lo koni sali pon nzambe. Il y a un concept n'est-ce pas Il y a concept où il y a Sika, ezala Où que la lumière soit. Il y a un étoile qui continue à l'eau, les Le site Nabiso est toujours en construction. J'espère, je crois, que ma casse bientôt là, et que comme opérationnel. Le site est comme opérationnel, surtout dans le live, et les ils Il y a possibilité, Il y a ou bien il y a des Comment dire, que ça et aussi, dans cadre de la situation, que ça de la façon que, si on mais nous avons besoin de ce qui est vrai, de Nabino de de de de de vrai, de de de de de de au batin de la kibiso de partout, au bâti de la biso par rapport à ma kambou tolo baki tobisaki bino. Bah, ba bâti ndite, ce so qui botin dite puisque bobo sani, zambé, as a as, a sungabino, boza réellement actif. Mais ce so qui bâti ndite puisque bobile kambou golo bate na hébite. Tant te pesa ka témoignage, te pesa mon témoignage pourquoi puisque batou ba yoka. Je vous remercie de participer à ce message. Je vous remercie de participer message. de à Je vous message. participer message. Je Ndétrolinga nest pas tope sa pas Yango. Yango. Yamba To na eh hey, yawe kumbama, Yahweh obongina lokumu yonne kumu, yone mosanto, ozala katina biso, akombo na yesu, babeli babika, bakangami Bakangwama eh hey, ya Kumbama l'oboko na lobo ya, biso, na yesu, babeli babika, Bakangami bakangwama. Eh hey, Yahweh Koumama Oui, shalom, shalom, shalom Pepe de Dieu, shalom euh, Nape si Nzambe, merci Pona 2020, oyo Denge bandaki Denge pezo kele nako si la Na du cas ka Nzambe E bandaki na biso malam et puis uh, Nzambe battu la ki Libote n'angai bandeko nangay na nangabale ki nangat Nami pepeño souti ya maladie oyo a ki ko frapper monde entier à partir à mois de mars au tobenghi covid-19 Nzambe wa eparnia kango zinga zinga na ngai zinga zinga ya libota nanga na famille nanga na belle famille Nzambe ya za ki bolingone bodingo neli koloya mboka bisika na uti na RDC ache kimia pe bodingo na ye mague ba difficulté mais nzamba a toujours ko batela Bawo batikali na mboka pesi na uti na LDC. Na pesi, merci. Li susupo na denge demi kusila, zana uke wazo biso bitumba. kubundela la nga bitumba. Kubunde la baleki nanga, bayaya nanga. Kubunde la fami nangai, fami elaji. kubundela la bala nanga bitumba, bala nga bitumba. Kwe panye ba aksidan, makambo ndenge na ndenge, ndenge. Antuka na pesi, nzambu wazo, merci. Paska, za bolingo. Malgré la difficulté, na 2020, il y a toujours des choses qui sont en na Il 2021, il y a des années qui sont en train Oyo, Ya a des années Oyo, Ya en y'a Il y a des années en Il Kutana 2020 ningi bandaki na ndenge suki zambe o asali biso ngolo pe ya komona yango ndenge zakoke na kusila pe na komona ndenge loboko ya nzambe izala kati na biso to pesiye nzambe o merci parce qu'aza malamu voilà na mukuse o na na lobapona bilan ya 2020 na makambu ya nzambe nzambe bazali toujours ko pesa opportunité ozala pembe e na yena sama kolona e pona kolanda e bisso to bengami ba disciple toto sapeto landa o mettre na biso dali ko epa biso yangoni to kokotana ngopesu na 2021 kombona yoshua esta toujours au centre ya o nyi soto kusala amen nous voici donc à la fin de l'année 2020, dans le mois de décembre cette année 2020 a été une année très sombre et puis, avec pandémie, à Covid-19, euh, voilà. Donc, euh, j'ai il vraiment un très difficile pour la bâtonnose. Moi, personnellement, j'ai perdu des amis, j'ai perdu, en tout cas, des proches, des connaissances. Eh bien, je crois que, euh, cette année, il y a Yamabe. Euh, il va souvenir Yamabe et l'autre en Ils Donc, il y a un stress, il y vraiment là-bas, là-bas, angoisse. Donc, depuis le début de l'année, on peut dire depuis mois même de mars jusqu'à maintenant, ça ont continué. Donc c'était vraiment une année vraiment yamabe. Mais tout rendre quand même vouloir à l'éternel. Nous avons battu, batterie, une batterie comme bisous de Kumina. Souka yamoula. Mais bon, nous avons espéré, vraiment espéré que l'année la nous a 2021 et que ce pas aussi difficile que cette année 2020. Donc tout le monde va bon, mais tout va Mais ici là tout compte pour moi, yamabé e e e 2020 c'est-à-dire souvenir et et le les avertis so à les avertis est une 2020 a comme on a dit, a qui pas et puis, dans beaucoup en tout cas, tout a grâce à la pandémie, la pandémie, à pandémie, Je 2020. La a un niveau exceptionnel. a famille. Et puis, il y a de la niveau, et il faut que nous soyons en la mémoire, donc maturité, tout vanité. donc nous pour nous pour de tous ces 2020, tout en conduisant, 2021 paye. Tu recouds ton cannelonga. Quelque soit, bamaladi ou Zaire, dans le monde, on a vu ça. Il coronavirus. Mais nous avons épargné, bisoaka. Attends, les bots, on a tout muté. On a beli angote. Il y a encore mis une jambe. Na kombo na Yeshua, Amen. Pour moi, 2020 a été une année merveilleuse parce que je, je, je suis en train de vivre les merveilles et les promesses que Dieu m'avait faites depuis 2019 m'avait promis que j'allais quitter mon pays et je l'ai vu cette année. D'autres, bon, malgré la, la pandémie de Covid-19, mais ça, je porte un peu pour moi parce que ce qui est le plus important, c'est d'abord la grâce que Dieu m'a faite. Je suis en vie, il m'a fait grâce de voir ce, ce monde, de voir ce, ce mois et d'arriver vers la fin de l'année. Et je demeure toujours ainsi, dans sa présence, pour il continue à me faire grâce sur beaucoup de choses. 2020, c'était une bonne année. Parce qu'il a fait des merveilles dans ma vie, dans ma vie mes, mes frères et soeurs mes parents. Et pour tous ceux qui ont perdu des personnes proches, je profite en leur mes condoléances les plus sincères. Et que l'an 2021 soit merveilleuse pour vous. Je vous parle depuis de, de Chypre, dans la vie de l'anaka, c'est José Nami. Bonne année à tous. Il y a signe amour et à considération parce que dans cette maille tu es n'aco un message tu vas nous auteur salut tu ça eu et 2020 tu un ma le ma un bonzeki mais tellement de gens qui ont so des choses, ils ont fait des choses. Ils ont fait des choses. Ils ont fait des choses. Ils la santé est toujours en forme. Il a bien fait pour nous Donc, pour nous, nous avons commencé à nous battre la Nous aussi c'est 2021 tout continuer parce que les gens battu la cause. Ils battu la ça, ça, de c'est ça jacques pasteur pour la fin de l'année 2020 personnellement d'abord si je considère par rapport à la famille je vois mon frère je suis avec qui je suis ici je pourrais dire que moi et lui, nous avons traversé des hauts et des bas. Nous avons vu de bons côtés tout comme de mauvais côtés dans l'année 2020. Mais ce que j'ai apprécié, c'est que nous avons gardé la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur nous a aidés en cela. Personnellement, les choses que Dieu m'a dit, les choses se sont accomplies. Ça reste encore à s'accomplir encore d'autres événements. Donc, euh, nous marchons dans ces pas. C'est lui qui est notre maître et nous, nous sommes ses disciples. C'est un peu ce que je pouvais dire par rapport à 2020. Ce n'est pas une année de, de, de catastrophique comme euh, moi je pourrais le dire par rapport à moi. Certes, ça a été pour les autres, mais pour moi ça n'a pas été le cas. Que Dieu aide et soutienne ceux qui, ça n'a pas été le cas. Mais pour moi, ça n'a pas été le cas. J'ai vécu certes des mauvaises choses, mais j'ai vécu beaucoup plus de bonnes choses que de mauvaises. Mais dans tous les deux côtés, j'ai appris, j'ai beaucoup appris et je sais que j'ai encore à apprendre. Donc voilà, c'est ça, ce que je pouvais dire. Merci beaucoup. Les la mort vraiment mal mal en beaucoup de gens ont eu des problèmes. De là bas qui na les michu les cas qui ngaï mo kon a perdu cousin ngaï. Donc au peine na koumagi mukolo pe m'inviter. A tiki bana bon moi ça au teck ou koufai pa alors, euh, ce n'est pas facile, c'est ce pas facile, alors, on a un euh, a, que, euh, ben de tout bas, a problème, euh, durant l'année 2020. Nous avons consolé nous nous avons sa pour comprendre que tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu biso misus tukufela ba papa na abana ba mama euh, ponabiso tuébi kaly kinzela onzambe ya linga kizala bongo du ezali problème euh, mingi arope sa confiance par onzambe puisque à t'assez arope si confiance nanjot na omoge arope kodelé seyo c'est anguise importante au campa makambou yo d'être le billet l'autre au sens que cela introduction n'est pas ya euh, concept ya sika au to bengi na pole ezala pole ezala que la lumière soit ezali émission dorénavant et remplacer n'est-ce pas na bon de façon que tu continues toujours la vision de la mais tellement tu surtout couper tu temps réfléchir de la paix sur yango pour la vérité Awa, lui y a vraiment bien, par rapport tout le baki d'en vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira c'est-à-dire vérité et ali aussi donc bon zambe en a qu'il vérité c'est-à-dire ça là ou bien lune il y a bah banadier là il y a bah tout on zambe azanango ou bien makambo zambe alors qu'au ici, il y a, Yeshua, y a la vérité, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et pourquoi? Puisque a il y a un concept, vois, na, mais nous avons change ma cambou, mais yemoka so le même hier, aujourd'hui et éternellement. Yango, Chaque façon qui est changement est il y un changement, il y changement, il il y a un changement, changement, to a un changement, il y a un changement, a et d'ici là a il changement, na il a Bengiango pole ezala que la vérité, que, que, que, la, que, la, que la, la, lumière soit. Il y a un livre allemand, euh, donc, but, il y a, ou bien sujet, ou bien, euh, titre, il y a émission, il y a à et à partir l'eau, qu et qu'on continue à les kaka, dans les avertis.net, dans les avertis YouTube, et puis de temps en temps, on a pas de sous et surtout, surtout, Ming Mingi, et ça, a chaîne, toujours, il y a, solo, la politique, chaque week-end, comme d'habitude. Genèse chapitre 1 verset 3 le Dieu dit que la lumière reçoit et la lumière fut. Pourquoi Paul et Zala? Puisque toi que même mouyibi, même n'doki pour ça l'ikambo bien parce y a un mingi boutou boutou. Dans ndok, la même mouyibi, même n'doki pour ça à l'ikambo parce qu'il y a un mingi, mingi n'a boutou. Pourquoi? puisque nabutu de place n'est-ce pas bango ba Santaka à l'aise nabutu de place bango ba Santaka en sécurité est souvent, il il tears, rien, rien, Et pourtant, c'est normal. Ceux qui sont in as en insécurité Mais Bango, Bandoki, Bamiyibi, qui en place, ils sont en sont en sont en sont en c'est tout ce qui n'est pas de bien et c'est tout va ming ming nakati ya to la que la lumière soit elle est nzamba lobaki pourquoi puisque moquili il faudrait qu avant, dans le monde, il que avant Zamba à na kotonga mukili, il manque une lumière ézala. Puisque na katcha lumière déplace mutu à komo na, te place na katcha lumière déjà fondement na yango. Mettons tout à lui plus tard. Te l'homme nique lumière wana de yé wana peyeshuaya qui na mukili. Puisque habite que je suis la lumière du monde. Dans la Bible, donc Bible de faire un chapitre 1, à la dans la Kuna dans la na mokili na lokola ayaki la dans ce qui est un des choses donc 2020, où l'exagé dans mon cas de ténèbres, dans mes salaires, en 2021, nous avons offert opportunité, yako t'ya vina yo en ordre. Kolo a partir de 2021, na lingi vina nga yi, a na katya tenebrete, me e koma na lumière. Pou na lumière, Déplace yo yon ou ko pamboli, de place yon ou ko tadan zambè, de place ou ko mou na ke vina ou avance d'une manière agréable. Tala qu'est-ce que la Bible nous dit na Ephésiens chapitre 5 à partir verset 8. Et le Bible est na Lobi. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans, les, dans, dans le Seigneur. Donc, marchez comme des enfants de lumière Mingi mingi bato banana ba pesibo moenamongo paie chouate. Nali koeb susu sur le long de kunangai. Ane eutiko banda. Il y a cela deux jours, donc deuxième jour. Nali ko senga yo ou bien bato bata la émission Lobi troisième jour. Nali ko senga yo. Autrefois wanako tambola le cola na kacha mulili na kacha tenebre na kacha songi songi na kacha coina surtout coina surtout coina lumina sana na na na de koboko na za ko ebisa ye eloko so bon ba congolais ali mama be et quand je dis congolais, je fais allusion, kak allusion kak à congolais qui à mais il congolais à Brazzaville, il y mouzombo congolais, il y angolais, congolais, congolais, tobengi angolais, à là. Bref, noir, à fait, a un congolais, il y il y a un congolais, il y a un congolais, il y a un congolais, il y a un congolais, il y a un congolais, il y a alors, ce qui vous a dit la ténèbre, vous avez dit la lumière. avez dit que vous avez dit que lumière, vous avez dit yeshua sa koloba. Aime vos ennemis binou bolingi ga kabavengeance bolingi kakoko ça dit mouchwa saliomabe bolingi au moné par terre po pa sepela. ce Se père c'est que na katina yo vous en esprit a mabe esprit a ténèbres l'ongwa koto vous na esprit a ténèbres y'a qu'na lumière puisque lumière indépolé oh polé yewané Yeshua c'est so qu'on yambie Yeshua na bo monina yo okumonde que vie na weko changez boltabakambu oh Yeshua a a donc alobi na kati ya mukanda nae toutangi awa Nakati, il y a euh, 1 Jean chapitre 2, verset 8 de la Bible. Toutefois, c'est un, un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se, se, se, se dissipent et la, la lumière véritable paraît déjà. Paul et qu'au bima, déjà. Molile, ce yambi Yeshua na à Soko yambi Yeshua na vi na yo, que si on vina yo, c'est que a dit, c'est que que a dit, c'est que si on a dit, c'est que a a est-ce que ça a dit vrai que y a que nous qui que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous que nous avons dit que nous avons dit que nous avons que que que tolo ba tolo batubaza ko critiquer tolo ba mabe batbali ko critiquer tolo ba te batbali ko critiquer me batbali ngi nini ya ngana lobi biboye ane 2021 isa ane o ngana sa bengi ngol ane de consécration c'est à dire mutounonso wa sa mo na nzambe consécration te et pas donc a noter ko leka amona consécration na année o na combat yeshua Que vina yo chrétienne vina yo ya disciple et a la kaka standard te mais continuer de Konangai Peter, n'avait qu'au place en Boko Zali pour y ébicer gaïke, n'a penza na système te. Toto solana yo siko yo, n'azakoe bisayo boy Soko lingi vi na yo est à la bien, qu'au talabatouté. Na bandeli, na ébicer deko Peter, na ébicer pen deko, musus o soki o olingi ko lingi avancer na vie, kota la batouté. Soko talibatu okozala mutu oyonespa onepa ako monapolete, soko tali okosala bavolont na bango, soko talibatu okozala, makambwe, katina, yote, pelisa, batu okosala makambwe uti na kati na yote posepelisa Nana bara bode batu ba bandeko baybingayi. Tane yo ozo talangayi. Oza problème nangayi e monique ouzana na prison ko changaite na ko banga yote atonso soza na prison ko changaite nako banga pe yote na ko banga nde yawe o ya ko kolongola pe ma ya bo moi banga eliko banini je respecte les gens qui font l'œuvre de Dieu en a donc, na, a bo solo. na ka la, nakatia so na solo, nakotika la katia lumière. Son a monique moutou, a toi salim de konangaye, a, a toi salim camarade nangaye, moussa moussa nzambé, nandenga kote pa tepa, tepa. nandenga nyoka nyoka. S'il si faut dire de vérité, n'a biso vérité. Pourquoi? Puisque la vérité peut te blesser, mais la vérité va te guérir. Yeshua lobi, je suis le chemin, la vérité et la vie. cest à yé azali be solo. Alors, concept, il y a que la lumière soit pour et zala. en face. en face. Il y a ba vérité en zigzag a une la en face. Il Il y a mais comme il y a mutu vérité, il y a un vérité pour les gens euh, Lokuta eya kambangu kambangu. Elini kolobake. Soukini guyi naza kuona pole libosona bino. Naza kubsewo ndekosona ndangai. Souza na, so na problème ya vi na yo chrétienne. Vi na yo yakibona nzambe. Uza uza uza na ba oh na, na ba leba. Tu es la seule personne responsable auquel oh, changer vi C'est à dire en cherchant des bonnes personnes. Nabi kateko lukabiso. Lukapen muto omoni oh, kaza penben na yo. Ou abanga kanzambe. Ou ayebin zambé asungayo. Pour ceux so qui ont continué la vie, ceux so continue ngwana via masturbation, via ya pornografi, via koyiba, via koyina batu, surtout koyina. Eloko wana izali poison, yeshu azo loba, muto alobi alingi nzambe, eka azo yinamoninga na ye, aza mutu alokuta. Me aza mutu alokuta, epui nzambo lingwa nzambe zanakati na ete. Elinkoba nini, so deja yon nzambo omo nakate, ozo bako lingie, me muto nzamba kelozo linga ete, oza muto alokuta. Alors, Zabat faut dit que nous que nous avons dit que nous faut dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que aimez vos ennemis. que nous prier dit dit que vous avons dit que nous avons dit que nous mais ça, erreur. Pourquoi? Yeshua n'a croisé le que Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Papa, l'imbissa bango, pour ne pas y avoir foko ma bongo, Il ne bongo. pas faire comme un bon, pas faire raison, vous avez raison, po na raison pour être un bon. Si vous raison raison, vous avez raison pour être un bon. Vous avez raison, vous avez raison pour avancer. Vous avez raison, vous avez raison. 118. Uh, 27 l'obé boyé. L'éternel est Dieu. Il nous éclaire. Nzambe a ce qu'il éclaire bisou. Si on n'a vivre éclairer, éclairé Le la vivre la catamulilité. On peut vivre dans la catamulilité. On peut vivre dans la catamulilité. On dans la catamulilité. On peut vivre dans la un cotiqueté. Ou bien, mais ne Soko Monique makambo mabe ezamine koleka makamalamu ndeko je dis pas que comme un ange l'eau mais makambo Monique kokakotika ko, ko, chika ngonde nelo au Monique kokakotika ko, te senga na nzambe poti kango. potika ngo so monipe kokoki katé luka bande comme semblana yo potika mabewana c'est comme ça ndai batumink ba kimanga ipona vérité wana so na bisu vérité Kimi. il y a même un frère sokazo so, ganga kolanda koyeba un frère a yébi depuis longtemps Na uti ko benga, benga na yeba wapi, na frère so frère na, na benga na so soka ka ngai za la na la, la, la, la na loti ndoto na ndenga ya mabe apre ya mo ezam e portant mission go je ne que ça fait longtemps que vous avez vu que vous avez place aux que la lumière soit pole ezala pole ezala nabo mou inabino pole ezala la mitema nabino pole ezala na mabota nabino pole ezala même na esale nabino aux pasteur, aux tkabatu batwacho ko peso mbongo le 31 hour, bambonga pasi osal nangonini osombi su ba costume asika ou bien au au cabeli pe ba bola na congo tout en Angola, en Côte d'Ivoire. Nous na besoin de changer façon dont de besoin de changer la façon dont je suis en de à l'élo. besoin de Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse mais qu'il ait la vie éternelle. » No il si, y a des gens qui vont commenter négativement, non nous quitte. Mais tant aux anapas, si on peut le passer, malheureusement, nous quittons avec un cœur balokuta. Zwa tant, il a couru avec un message. Zamba pambo la mutuniyons au alandi. Muti ya zamba zamba pambo oh, il y a pour partager émission oh. Zamba pambo la pe oh, nous stupé à coabonner partout place émission que vous allez. Soi que vous abonnez, abonne-toi pour continuer courir avec un message. Oh, on lobby. Émission, ébendi l'ello le 2 février, le, le 2 janvier 2021. Émission, kombonango que la lumière soit polé Ezala. et remplacer émission ya boussole na bonzambé à partir l'ello. Kolapam bolabuno trum balastima na émission mususu na numéro 6 sixa shalom.